Quelque peu fragmentés et libéraux. C'est un moment où la pensée inventive est à son sommet. Lundi, le soleil entrera dans le verso pour joindre Mercure. Durant cette période où le soleil sera dans le verso, nous serons motivés par notre soif de connaissance, d'expérience et d'originalité. L'innovation est plus importante pour nous que la convention. Nous devenons plus conscients de ce qui est dépassé dans nos vies et nous nous efforçons de trouver de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de faire les choses. Les distinctions de classe, la structure et l'ordre qui étaient favorisées lors du transit du soleil dans le Capricorne durant les dernières semaines semble maintenant être trop rigide. Notre, ribelle, libelle, pardon, notre liberté devient beaucoup plus importante pour nous. Nous nous efforçons de nous libérer de certaines des restrictions, inhibitions et limitations qui semblent désormais contraignantes plutôt que sûres. Nous célébrerons notre différence et nous en serons fiers. Mais aussi durant la présence du soleil dans le Verseau et surtout avec le carré qui sera formé entre le soleil et Uranus jusqu'au 31 janvier, nous pourrions inciter des changements remarquables dans nos vies et notre besoin de liberté individuelle, pourrait susciter des explosions soudaines, des rébellions, de la haine, de la routine et de l'ordre établi et le désir de tout bouleverser. Donc, il faut modérer la cadence si euh, certaines situations euh, nous tiennent à cœur. Donc, il faut vraiment être euh, sélectif dans les situations où nous pourrions rébeller ou bien nous devons peut-être euh, laisser tomber certaines, euh, certaines situations ou peut-être obéir aux règles si nécessaire pour peut-être conserver un emploi ou euh, conserver une relation. Euh, peut-être aussi si les enfants ou les adolescents se rebeller, peut-être il, il faudrait aussi laisser tomber un petit peu. Donc, ça c'est le préambule est terminé. Euh, maintenant, je passe aux prévisions propres à chaque siècle. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans le Sagittaire, votre septième maison. Pendant que Mars est aussi dans cette maison, Mars va y rester jusqu'au 16 février. Durant cette période, vos relations passeront plusieurs tests. Les relations saines en sortiront intactes, tandis que les relations déjà troublées le seront peut-être davantage, car une tension une frustration sexuelle pourrait se rajouter à euh, cette tension déjà existante durant cette période. Avec les autres, par contre, vous pourriez être à l'écoute et les autres s'adressent à vous pour les conseiller et peut-être agir en tant qu'une épaule pour quelqu'un sur laquelle il pourrait pleurer. Mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre huitième maison. Des négociations ou des discussions cruciales auront lieu durant cette période. Vous chercherez à trouver des terrains d'entente dans certaines situations. Certaines relations professionnelles seraient en vedette. En vedette. Des compromis seraient de mise pour les conserver, pour conserver ces relations euh, intactes, si elles vous tiennent à cœur, bien sûr. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre neuvième maison, et à un moment donné, durant cette période, elle sera conjointe au soleil et à Mercure, votre gouverneur. Donc, attendez-vous à des moments pleins d'émotions positives, d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Vous serez très ouvert à partager vos émotions et écouter les autres. Durant ce partage, quelques émotivités pourraient s'imposer, mais... Ventiler vous fera beaucoup du bien. En général, une période propice pour socialiser et rencontrer les gens. La nouvelle lune qui va avoir lieu euh, vendredi dans cette même maison, votre neuvième maison, elle va être conjointe à votre gouverneur Mercure et faisant un carré avec Uranus dans votre douzième maison. Vous pourriez vous trouver dans l'obligation de voyager, soit pour travailler à l'étranger, ou bien pour entreprendre des études ou des formations, ou bien tout simplement un voyage d'affaires euh, court. Donc, euh, ça, ça pourrait euh, euh, avoir lieu durant les prochaines semaines, les prochaines quelques semaines.